Et maintenant, nous allons à la salle ici avec Renaud Girard de uh, Figaro, qui n'est no pas étranger à ces conférences. Uh, Renaud, votre président a juste passé trois jours dans les uh, États-Unis. Did he unlock les secrets de l'Amérique de la politique um, américaine Alors, effectivement, je vais exprimer uh, le point de vue uh, d'un Européen, d'un Français. Sur comment je vois cette politique extérieure euh, américaine, euh, en tout cas sur euh, les deux prochaines années. Et je vais m'exprimer en français, qui est une vieille langue européenne diplomatique, euh, dans la mesure aussi où en Europe, euh, finalement, il n'y a plus que 4 millions d'Irlandais qui parlent l'anglais. Mais là, la, euh, okay. puisque euh, les Britanniques ne sont plus membres de l'Union Européenne. Donc je vais m'exprimer me, dans cette vieille langue européenne, euh, vieille langue diplomatique euh, que parlait à la perfection Frédéric de Prusse. Alors, euh, comment, euh, comment euh, je dirais, qualifier euh, cette politique extérieure américaine eh bien, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit pour eux, pour les Américains, d'engranger les fruits de la divine surprise. Engrangeons le cadeau providentiel, engrangeons les fruits de la divine surprise. Vous vous souvenez que lors de notre dernière conférence, qui était d'ailleurs à Abu Dhabi, l'influence américaine était au plus bas en Europe. Les Européens leur en voulaient beaucoup pour leur gestion de l'Afghanistan dont ils étaient partis de manière calamiteuse alors que les Américains avaient impliqué au début de l'affaire afghane les Européens les Européens se souvenaient de la crise des subprimes et la crise des subprimes avait laissé des traces de 2008-2009 où grosso modo les Européens d'ailleurs avaient payé un prix euh, supérieurs aux Américains sur la crise des subprimes, alors qu'ils n'avaient strictement rien à faire dans l'ingénierie de cette crise, qui était une crise où les Américains avaient décidé de faire du logement social en passant par les banques. Une idée assez, euh, pour un Européen assez euh, saugrenue, mais c'était quand même, euh, même l'idée. Et euh, certes, les banques européennes avaient eu la naïveté d'acheter ces produits euh, dérivés américains, mais les conséquences ont été beaucoup plus fortes en Europe qu'elles ont été en, aux États-Unis. Et euh, les États-Unis n'ont pas du tout proposé d'aider euh, l'Europe euh, à euh, si vous voulez, de compenser euh, ces dommages euh, provoqués par euh, le système financier américain à l'Europe. Euh, ils ont un peu répété ce que Connolly, le secrétaire d'État, Connolly, avait dit lorsqu'ils avaient unilatéralement euh, euh, brisé euh, l'ordre interna financier international qu'ils avaient eux-mêmes créé à Bretton Woods. Je parle évidemment de la décision de Nixon du 15 août 1971 euh, abolissant la convertibilité du dollar. Euh, Connolly avait dit euh, « le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème ». Et là, les Américains, sur la crise financière, nous ont dit euh, « Wall Street, c'est notre système financier et c'est votre problème. » Voilà. Et donc, on avait ça. Et enfin, euh, évidemment, les Européens euh, se souvenaient de l'intervention calamiteuse américaine l'invasion en Irak, euh, auquel d'ailleurs la France et, euh, et l'Allemagne euh, s'étaient opposées. Donc, l'influence américaine était... Au plus bas influence politique diplomatique euh, militaire on a même vu on avait même vu euh, l'allemagne désobéir pour la première fois euh, à l'amérique euh, en continuant euh, son projet de gazoduc euh, nord stream 2 et joe biden d'ailleurs finalement avait cédé et à genève en euh, juin 2021, lors de son sommet avec Poutine, il avait donné sa bénédiction euh, à Nord Stream 2. Donc, les choses, euh, l'année dernière, en octobre, l'année dernière, se présentaient assez mal pour l'influence américaine en Europe. Et puis, a surgi cette divine surprise. La divine surprise, c'est que Poutine a donc commis la plus grande, la plus grave erreur stratégique euh, de, de l'histoire contemporaine de la Russie. On ne sait pas le propos d'en discuter aujourd'hui. Euh, mais surtout, ce qui n'était pas prévu, la divine surprise, c'était que euh, les Ukrainiens résistent euh, aussi bien. Parce que finalement, euh, les Américains ne pensaient pas que euh, les Ukrainiens allaient résister. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient publiquement offert euh, à l'asile euh, euh, l'asile, comme il avait offert au général Thieu du Sud-Vietnam, l'asile à Zelensky aux États-Unis. Et donc, divine surprise pour nous américains qui, pour une fois, avons euh, des euh, résistants euh, que nous avons armés, que nous avons formés, qui résistent, qui ne sont pas comme les Sud-Vietnamiens de Thieu contre le Viet Cong, qui ne sont pas comme les Irakiens de Maliki contre Daesh, qui ne sont pas euh, comme les Afghans euh, d'Asraf Ghani contre les, les talibans. Des types qu'on a formés, qu'on a armés, mais qui résistent. Quelle divine surprise euh, Et en fait, nous, Américains, nous nous rendons compte que nous avons surestimé la force des Russes et sous-estimé nos propres qualités, c'est-à-dire la qualité de la formation que nous avons donnée et, de, et des armes que nous avons données, la pertinence des armes, les fameux javelins que nous avons données euh, aux Ukrainiens, et aussi surtout la qualité de notre contre-offensive cybernétique, c'est-à-dire qu'à partir de 2014, les Russes commencent à attaquer les Américains euh, dans des attaques cyber, mais il va y avoir une grande contre-offensive américaine, et cette contre-offensive américaine dans le cyber va donner le fait que les Américains... En fait, réussissent à pénétrer tous les ordinateurs importants en Russie, y compris ceux de l'état-major général euh, russe, ce qui leur permet de donner euh, euh, heure après heure les plans de l'état-major russe à leurs alliés euh, ukrainiens. Alors, euh, en février-mars euh, euh, 2022, donc les Américains constatent que euh, toute l'Europe euh, panique. Euh, la Suède et la Finlande veulent se précipiter euh, dans euh, l'OTAN. Euh, L'Allemagne fait son mea culpa. Euh, Qu'avons-nous été, qu été naïfs de reposer sur le gaz russe et euh, change de politique euh, à 180 degrés À Madrid, nous avons euh, la réunion de l'OTAN et nous avons à faire une Europe qui est complètement maintenant otanisée. Euh, on oublie évidemment euh, les initiatives ou les principes français euh, d'autonomie stratégique euh, européenne ou de défense européenne. D'ailleurs, euh, les Allemands euh, font un plan de 100 milliards d'investissements. Il n'est pas question euh, d'acheter des armes européennes, euh, ce que, que des armes euh, américaine et lorsque <coughs> Scholz a fait un discours à Prague sur la défense européenne, il n'a même pas euh, mentionné la France. Et euh, il a parlé d'un bouclier euh, qu'il voulait considérer une sorte de bouclier, euh, bouclier antimissile, mais euh, sans même associer, sans même parler des efforts euh, déjà entamés par euh, <coughs> la France et l'Italie dans un tel bouclier anti euh, <coughs> missile. Donc on oublie donc on oublie complètement l'autonomie stratégique européenne alors quelle, euh, quelle va être la politique maintenant que l'Europe est vassalisée, quelle va être la politique du suzerain? Et je vais conclure <coughs> là dessus. Donc, le suzerain américain va continuer, évidemment, à vendre euh, ses armes. Il va euh, consolider l'axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev, euh, qui était déjà dans le livre de Brzezinski, le grand échiquier. Lorsque Brzezinski a préconisé d'exclure complètement la Russie de l'espace européen, il a dit qu'il fallait constituer cet axe. Il est aujourd'hui... <coughs> constitué complètement sous influence américaine. Lorsqu'on reproche aux Polonais <coughs> d'être les esclaves des <coughs> Américains, ils disent <coughs> « c'est pour notre intérêt » et d'ailleurs les Polonais ne sont pas tant les esclaves des Américains parce qu'eux-mêmes, à cause des communautés polonaises de aux états unis influencent la politique étrangère américaine. Alors la France, des prochaines années... Qu'est-ce qu'elle pourra faire Sera-t-elle encore le village d'Astérix résistant à la vassalisation européenne je, ne crois, je crois que la France n'a pas la moindre chance de jouer ce rôle. Tous les chefs d'État européens rêvent de jouer à De Gaulle, c'est-à-dire de se montrer indépendants, et d'avoir à la fin Nixon qui vient de leur baiser la babouche comme il est venu fin janvier 69 à Paris. <coughs> Macron n'a pas, pas une seule chance de réussir ce rôle, d'être l'astérix européen, pour trois raisons. Premièrement, il n'arrivera jamais à convaincre les Européens. Pourquoi Parce que il s'est fâché avec une grande partie des Européens en donnant des leçons. Il a donné des leçons, vous, vous souvenez, aux Polonais, aux Hongrois, aux Italiens, etc. Et les autres ont dit, on n'accepte pas vos leçons. Et, par ailleurs, euh, <coughs> Macron avait parlé de la mort célébrale de l'OTAN. Donc là, il est vraiment pas suivi par, euh, euh, par euh, ses alliés européens. Et enfin, et c'est ma dernière phrase, rassure-toi Jim. Et enfin, euh, la France n'est plus respectée par l'Allemagne parce qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations, notamment euh, financières à l'égard euh, de l'euro. Euh, ses finances publiques sont dans un chaos euh, euh, inimaginable. Et donc, euh, les Allemands ne la prennent pas comme un partenaire sérieux. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons oublié et qu'a oublié. Je donc, rebondis sur ta question sur Emmanuel Macron aux États-Unis qui veut faire une grande politique étrangère. Mais en fait, euh, il a l'intelligence pour faire euh, la politique étrangère. Il a les idées, mais il a oublié qu'une politique étrangère ne pouvait fonctionner si vous n'aviez pas l'ordre à la maison si vous n'étiez pas vous-même exemplaire. Et hélas, euh, je pense qu'avant de reconstruire une politique étrangère, euh, crédible, Emmanuel Macron devrait remettre de l'ordre chez lui. Merci well, pour l'expandir le panel ici pour uh, Macron's politique étrangère et pour Joe Biden's, et pour créer un couple de nouvelles mots pour mon vocabulaire français, comme la like vassalisation. Um, in...